Salut les gars, je vous retrouve dans une nouvelle recette, un parfait aux fraises, c'est la saison, il faut en profiter car euh, ben, c'est pas la saison pendant longtemps, donc euh, jusqu'en juillet on aura des fraises bien juteuses, bien sucrées, donc là pour le coup je prends des fraises, je mets un peu de citron, un peu de sucre, de coco et puis je laisse reposer, après j'ai pris un peu de yaourt de coco que j'avais fait maison, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne, c'est super facile. Et alors là, vous allez simplement assembler votre parfait avec des flocons d'avoine, euh, donc le yaourt de coco, les fraises, et là, vous faites euh, des petites couches. Et puis, vous allez simplement ben, le laisser reposer au frigo au moins une heure. Vous pouvez le manger comme dessert ou comme petit déjeuner, c'est super bon. Moi, j'ai rajouté euh, quelques amandes effilées, quelques pétales de rose, euh, vous mettez ce que vous voulez. Si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et... Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si c'est là, profitez de la vie soyez épanouis. Bisous bisous, ciao ciao!